Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors j'espère que chacun de vous a passé un excellent week-end et que vous allez entamer euh, par la grâce de Dieu une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, je viens vous donner une très bonne nouvelle, Bon, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, euh, les établissements Queen's Events, que vous connaissez sous le nom d'Africa Exchange vous savez qu'il font Donc, le change de leur monnaie électronique. Et que est aujourd'hui partenaire africa UBA. Pourquoi africa UBA Parce qu'on est revendeur aujourd'hui, revendeur agréé de cartes Visa UBA. Donc, vente et recharge. Ça signifie quoi? Oh, vous pouvez déjà avoir votre carte Visa UBA pour la zone Afrique, Cameroun particulièrement. Voilà, parce que pour chaque pays, c'est pas comme orange Donc voilà, pour ceux qui sont au Cameroun, sachez que dorénavant, vous pouvez acquérir vos cartes Visa prépayées. UBA, sur ah, l'Afrique Exchanger Cameroon, ou alors sur Queen Queen's Events Agency. Queen's Events Agency qui fait dans l'événementiel, pour ceux qui le connaissent, tout ce qui est organisation des cérémonies, de ce qui est euh, OTC événementiel, location de tout ce que vous connaissez dans l'événementiel, location des chapiteaux. Donc voilà, ça c'est euh, notre nouveau produit de cartes. Aujourd'hui, je vais particulièrement vous présenter les avantages, pourquoi chacun de vous devrait avoir sa carte UBA. Alors les amis, déjà ce que vous devez savoir, c'est qu'une carte UBA vous permet, pour ceux qui font dans le numérique, on va commencer par vous, vous pouvez acheter et vendre votre carte, vos bitcoins, vos monnaies électroniques avec votre carte Visa. Et sachez que cette carte Visa, vous pouvez faire des retraits dans tous les guichets Visa, que ce soit national ou international. Ça signifie que vous voyagez, vous pouvez tuker votre carte dans tous les guichets marqués Visa. Une chose en plus, les cartes Visa n'ont pas besoin de compte bancaire. Mm -hmm. de... bon, okay. Ça signifie quoi? Vous n'avez pas besoin de dire « Oh, j'ai déjà un compte à VGFI, j'ai déjà un compte à Freeland. » c'est n'est pas un problème. Cette carte, elle est prépayée. Ça signifie qu'elle n'est pas liée à un compte. Vous la rechargez comme si vous rechargez une carte de communication, une carte de crédit de communication. Et l'avantage, c'est qu'elle est sécurisée. Pourquoi sécurisée? Euh, parce que tout simplement, elle vous permet de ne pas marcher avec les liquidités. Vous pouvez faire les courses dans un supermarché avec votre carte. Vous pouvez euh, faire des achats en ligne. En toute sécurité, vous pouvez faire vos publicités sur Facebook et tout ce qui va avec. Vous pouvez même la lier à votre compte Paypal. pour vérifier votre compte Paypal. Donc, vous voyez qu'avoir une carte UBA a tous ses avantages. Aujourd'hui, on a... Euh, le monde entier est menacé par le Covid, que vous connaissez déjà, et qui se transmet facilement par ces tu sais, touches de liquidités. Et pour ceux qui me connaissent bien, je ne manipule pas trop les liquidités, donc je m'en débarrasse le plus tôt. Donc voilà pourquoi je vais vous conseiller d'avoir vos cartes UBA. Pour ceux qui veulent changer le euh, Bitcoin, Bavin Money, payer, PayPal, en argent liquide, donc en France et au Cameroun, sachez que dorénavant, je vous recommande de venir vous acquérir de vos cartes Visa prépayées. Alors, je pourrais faire vos paiements directement dans la carte Visa. Ça vous exempte des frais de retrait. Et sachez que tout retrait dans un guichet UBA est gratuit. Voilà. Donc, il n'y aura pas les frais Orange Money, les frais MTN Money de retrait. Vous recevez votre argent directement dans votre carte payée. Et ensuite, vous allez dans un guichet UBA. Et un guichet d'une autre banque, ça vous coûte juste 500 francs. Donc, même si vous voulez retirer, euh, pour les cartes classiques, c'est euh, la, la limite de retrait se situe à 750 000 francs par jour. Donc, vous voyez que vous pouvez retirer vos 750 000 francs ou alors, mais vous n'allez pas dépenser plus de 3500. C'est 500 francs dans un guichet autre que Ubia. Et je répète encore, cette carte elle est internationale. Donc, même si vous voyagez, on peut recharger votre carte depuis le Cameroun et. Personne ne va vider votre compte bancaire. Vous pouvez faire des achats au supermarché, Carrefour, Casino, tout ce qui va avec. Et lorsque vous voulez même aller au marché, sachez, euh, je prends un exemple là. Hein. Au marché là, vous vendez votre portefeuille et vous avez des liquidités à l'intérieur. Voilà. Imaginez-vous que quelqu'un arrache mon porte-monnaie bah, et puis il y a tout ça dedans. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez faire la visée. Parce que parfois contre, ce n'est pas votre argent qui est dedans. Moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de prendre votre carte de payée. De recharger. Cet argent, de mettre cet argent dans votre carte d'usage de payer. Alors là, même quand le pick-up pocket part avec votre sac à main, vous avez une certaine paix. vous allez plier votre puce ou comme ce soit, mais la carte à l'immédiat, vous signalez et on la bloque parce que de toutes les façons, il ne fera rien avec. Il ne va pas deviner votre compte à 4 chiffres. Donc, les amis, il est très important d'avoir une carte. Et d'autant plus qu'elle soit prépayée parce qu'elle n'est pas liée en compte bancaire. Maintenant, comment avoir sa carte? C'est très simple. Vous pouvez avoir vos cartes Visa pour payer dans les établissements Queen Stevens avec 14.000 francs CFA. Dans les 14.000 francs CFA, je précise CFA parce qu'il y a les 14.000 francs de la photo Donc je dis encore 14.000 francs, vous avez votre carte et pour l'avoir, vous avez juste besoin. Vous allez remplir une fiche comme celle que j'ai en main ici. Voilà. Vous aurez besoin obligatoirement de fournir... Votre pièce d'identité en photocopie de votre pièce d'identité, ne vous inquiétez pas. Euh, pour ceux qui n'auront pas le moment venu, et le numéro d'identifiant unique, parce qu'il est obligatoire maintenant, avec quand vous arrivez dans nos locaux, on va juste taper votre nom pour retrouver votre numéro d'identifiant unique et on va vous l'imprimer gratuitement. Donc, vous avez besoin, je recommence, d'une photocopie de votre CNI, l'identifiant unique qu'on va vous donner sur place. Il euh, y a quoi Une demi-carte photo. Voilà, demi-carte photo. Pour ceux qui ne sont pas camerounais résidents au Cameroun, vous pouvez euh, donner une copie valide, photocopie valide de votre carte de séjour. Pour ceux qui ont des récipients, les récipients sont acceptés, mais ils doivent être aussi en cours de validité. Donc, voilà les éléments que vous avez besoin pour avoir votre carte Visa prépayée. Nous la rechargeons à 14 000 francs avec un crédit. Euh, de 2000 francs qui vous sera offert pendant la période de promotion. Ça signifie que tous ceux qui vont recharger et acheter leur carte, 14 000 francs, vous allez avoir 2000 francs que vous euh, qu'on va vous recharger gratuitement dans votre carte prépayée. Et le minimum de recharge, c'est 2000 francs, effectivement. Donc vous pouvez recharger 2000, 5 000, 10 000, sachant que le minimum de retrait dans un guichet automatique c'est doit être en multiple de 7. Je crois que pour est les cartes, donc euh, voilà, les cartes sont bien scellées, vous pouvez le voir là. Vous allez avoir une carte, une enveloppe comme celle-ci, parfaitement scellée. Et ça se fait en maximum 10 minutes, vous avez votre carte. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer dormir à la maison ou revenir le lendemain. Vos cartes en 10 minutes, vous avez vos cartes UBA disponibles et activées. Maintenant, pour ceux qui ont déjà des cartes comme la mienne, vous voyez, j'ai déjà une carte UBA, euh, un partenaire ou UBA vous la recharge. Vous, vous l'avez la, euh, acheté chez un partenaire ou chez UBA, vous avez besoin de la recharger. Nous pouvons aussi recharger vos cartes. Et les recharges se font à partir, comme je vous l'ai dit, de 2000 francs. Voilà. Donc, j'espère que ces informations vous ont aidé et vont vous permettre dès aujourd'hui de plus vous faire. Le risque des faux billets des Jimmy qui circulent un peu partout, les faux faux billets là, la solution c'est la carte. Au moins vous êtes sûr que c'est le vrai agent que vous recevez dedans et dans un guichet, vous n'allez pas recevoir un faux billet qui va sortir. Donc voilà. Ok. Maintenant, comment vous procurez vos cartes Vous pouvez les, vous, vous les procurer dans nos bureaux à Yaoundé. En face du marché, ça, juste derrière espace Union, vous allez voir un grand panneau. Avec tous nos services, établissements Queen's, sont juste derrière l'Espace Union à peine 20 mètres de la route. À votre droite, vous allez voir un grand portail blanc vert. C'est là que nous sommes à Maintenant, pour ceux qui sont dans d'autres villes, mais notamment ceux qui sont à Douala, vous pouvez avoir la possibilité d'acquérir aussi votre carte UBA, euh, chez mon agent en Henri Maintenant. Pour ceux qui sont dans la vie, de Yaoundé particulièrement, vous avez la possibilité de commander vos cartes et vous les faire livrer à domicile. Mais là, le prix ne sera plus de 15 000 francs, mais de 16 000 francs. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de commander vos cartes et de, la, de les recevoir chez vous sans vous déplacer à 16 000 francs. C'est ça. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous êtes nouveau, sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter. A vous abonner comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification ne pas manquer mes vidéos.